Le bas de gamme. Le bas de gamme ne demande pas d'implication financière de la part du consommateur. Le consommateur l'achète généralement, sans se poser de questions particulières. Ce n'est pas la qualité, l'esthétique du produit, ou le packaging qui l'a attiré, mais son faible coût. Le bas de gamme a l'avantage de n'être pas cher à produire. Il est donc là pour être écoulé rapidement. La rentabilité repose avant tout sur le volume vendu. C'est pour cela que la visibilité, le placement, doit être d'une importance capitale. Il faut savoir que le consommateur l'achète souvent par utilité urgente ou par achat impulsif.